Salut les astros, alors où que vous soyez dans cet univers, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui, M35 Et bienvenue pour cette nouvelle chronique sur l'astrodessin. Alors, hier, je suis sorti, j'ai braqué euh, le, la lunette vers les Gémeaux, donc M35, et j'ai dessiné ça. Donc là, M35, plein de petits points, j'en ai fait plein, plein, plein. Il y en a presque, il y a, sur ce schéma, il y a presque une centaine d'étoiles. Presque, hein doit l'avoir dans les 80, 90. Il faudrait que je les compte, mais bon, ça je ferai ça plus tard. Euh, alors par contre, pour passer d'une feuille blanche avec des petits points euh, à quelque chose de, de potable et de, de, de regardable, on va dire, et de, de beau, euh, il faut quand même euh, faire un petit traitement. Alors le traitement, moi ce que je fais, c'est que je fais un traitement numérique. Voilà, comme les astrophotographes vont faire un traitement numérique de leur euh, prise de vue hein, pour pouvoir euh, euh, modifier un peu euh, leur image pour avoir un meilleur contraste, pour avoir euh, éliminé euh, tout ce qui peut gêner, etc. Donc là c'est pareil, si on fait un scan de ce truc là, on va avoir des poussières, on va avoir la granulation de la feuille, on va avoir une imperfection dans les, dans les ronds que j'ai fait, hein, puisque voilà, euh, moi je, à la lumière rouge, c'est compliqué de faire des ronds bien, bien nets avec un petit crayon. Donc souvent je pointe et puis bon bah, j'ai des, euh, des ronds en forme de trait, en forme de, je sais pas quoi, de patatoïdes. Bah bref, ça ressemble pas à grand-chose de, de beau. Donc si effectivement je scanne ou je prends une photo euh, de ce dessin, ça va pas faire. Ça ne va pas le faire du tout. Donc je fais un petit traitement. Ce que je fais, c'est que je vais utiliser un logiciel qui est gratos. Ça s'appelle The Gimp. Avec The Gimp, je vais pouvoir euh, faire des calques superposés. Donc je vais faire un premier calque avec ça. Voilà. Et par-dessus, je vais mettre donc des calques transparents. Et sur ces calques transparents, je vais venir avec euh, l'outil euh, de, de la souris euh, pointer mes étoiles faire des ronds bien nets par-dessus mes étoiles avec la taille qui convient puisque je peux modifier euh, la taille euh, et puis une fois que c'est fait je mettrai un deuxième calque pour faire un beau fond bien noir enfin, pas tout à fait noir parce que le ciel n'est pas tout à fait noir donc on aura de beaux points blancs sur un beau fond bien noir lumineux et puis par-dessus je ferai donc le pourtour de l'oculaire. Et voilà, je vais pouvoir ensuite écrire euh, mes observations sur la fiche. Voilà, donc c'est tout de suite euh, The Gimp, c'est parti. Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel AstroGIMP. Alors The Gimp, on va aller l'ouvrir tout de suite. Gimp avec un G. Voilà, Gimp version 2.10. Alors c'est un logiciel gratuit, vous pouvez le télécharger euh, très facilement euh, bien sur euh, Google. Euh, vous tapez euh, GIMP, hein, G-I-M-P, et vous téléchargez la version de votre ordinateur. Il existe euh, pour PC, pour euh, euh, Mac, etc. Voilà, on est dans l'interface de The GIMP. On va tout de suite ouvrir le fichier dessin fichier donc ouvrir et ici on a ici un dessin en point jpg donc c'est euh, c'est en fait le dessin que vous avez vu tout à l'heure et je l'ai photographié tout simplement hein, pas besoin de scanner pas besoin d'investir dans un scanner vous avez un téléphone portable vous faites un joli petit cadrage et vous prenez une photo c'est tout simple on ouvre <coughs> Alors, il va me demander. Alors, comme je l'ai pris en format euh, paysage avec mon téléphone, il va me demander si je veux une rotation pour l'avoir la en portrait. Donc, oui, je vais prendre la rotation en portrait. Donc, je clique sur rotation et voilà mon dessin. Alors, j'appuie sur la touche contrôle et je fais aller ma molette et on peut constater que l'on zoome. Alors, on zoome à l'endroit du curseur. Hein, ça, c'est quand même vachement pratique voilà, zoom et dézoom avec la molette alors quand on zoome bien on s'aperçoit bien que bah, finalement euh, le dessin manque franchement de précision, mes ronds ne sont pas ronds euh, Ils ne ressemble même pas du tout à des... À rien quoi en fait hein? on s'aperçoit également qu'on peut avoir ici des petits défauts au niveau du, du papier hein? ça peut être aussi une trace de gommage ah, ici j'ai une trace de gommage ou je ne sais pas ce que c'est ah non, là c'est un 1, voilà, ici j'avais mis un 1, parce que ce groupe de 3 étoiles, en fait, euh, c'est pas 3 étoiles, c'est une seule étoile, mais j'avais du mal à la placer correctement, donc c'est celle du centre, voilà. Euh, <coughs> voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que l'on va euh, créer maintenant, euh, alors, hop, je suis en, là je suis sur l'outil euh, écriture, texte, donc je vais, je vais revenir sur quelque chose de plus simple, voilà sélection. Alors, euh, ce qu'on va faire, voilà, revenons-en à nos petits boutons. On va créer trois calques, d'accord Alors ici, on a notre original. Je vais double-cliquer dessus et je vais renommer en image URI. Voilà. Et on va, avec ce petit outil qui se trouve là en bas, cliquer trois fois pour avoir trois calques. Une fois, valider. Deux fois, valider. Trois fois, valider. Donc j'ai trois calques. Ces trois calques vont me servir... Alors il y en a un qui va me servir à créer mes étoiles en blanc... Un qui va me servir à faire le fond de l'espace. Un fond pas tout à fait noir, légèrement gris. Enfin, légère, euh, un noir légèrement gris, pardon. Et puis un troisième calque qui va me servir à délimiter le champ de l'oculaire et à mettre le reste de la feuille en noir. Voilà. Alors on va commencer par le premier, ce sera l'oculaire. Le deuxième... Ce sera les étoiles. Et le troisième, ce sera l'espace, le fond de l'espace. Donc vous comprenez que mes calques sont organisés de cette façon. Le premier, c'est celui qu'on a en surface. Et plus on descend, plus on va aller vers le dessin original qui lui se trouve tout en bas. C'est comme si vous aviez mis trois feuilles de calque transparentes sur votre dessin. Voilà. Donc, on va commencer eh bien par euh, le commencement, c'est-à-dire on va aller sur le calque étoile et puis voilà, on va euh, refaire des, des jolis ronds. Hein, et ces ronds, on va les faire en blanc, pas en noir. D'accord Alors, pour sélectionner la couleur blanche, c'est super simple, vous allez ici, hein, vous avez une, deux couleurs. La première couleur, c'est la couleur du curseur. Et la, euh, troisième, la deuxième couleur, c'est celle du fond. Donc on va cliquer ici pour passer en noir et blanc. Et on va ici cliquer pour intervertir, mettre le blanc en premier. Donc on clique ici, on clique ici. Ok Voilà. Maintenant, je vais utiliser l'outil pinceau. L'outil pinceau qui permet de faire des traits adoucis en utilisant une brosse. Les brosses sont ici. Je vais utiliser la brosse classique, celle du centre. On a deux autres brosses adoucies. Je vais utiliser celle-là. Ensuite, je vais me placer sur mon outil, voilà, pinceau. OK. Et puis je vais zoomer, alors je vais zoomer vers l'étoile la plus brillante. Donc on a celle-ci, après on aura celle-ci, ensuite celle-ci, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et on va aller de, des étoiles les plus brillantes aux étoiles les plus faibles. Hein C'est la méthode que j'utilise. Alors, justement, en ce qui concerne les étoiles fortes, on va les faire d'un diamètre plus important et les étoiles faibles d'un diamètre beaucoup plus faible. La taille, ça se trouve ici. Vous pouvez monter ou descendre la taille, comme vous voulez. Alors faites bien attention, votre curseur doit se transformer. Vous avez ici une croix, quand vous passez sur taille, vous avez une espèce de flèche avec une double barre. Hein pas celle-ci, vous avez euh, aussi celle-ci, donc deux, deux traits avec deux flèches, donc c'est pas celle-là qu'il faut prendre. Celle-ci c'est quelque chose de, qui ne va pas vous permettre d'être très... Euh, c euh, il vaut mieux prendre... Celle-ci, voilà. Là, vous allez beaucoup plus vite. Mais bon, en ce qui vous, en ce qui concerne la taille, je vais prendre la taille 30 pour faire les plus grosses étoiles et on diminuera jusqu'à la taille 5, 4, 5 pour les plus faibles. Donc, on va commencer par la taille 30. Je vais me mettre ici. Je vais appuyer sur CTRL et ZOOM pour zoomer sur cette étoile. Voilà. Donc, on est bien sur le calque étoile. On a bien du blanc. On a bien la taille 30. On a notre curseur. Et je clique. Voilà, j'ai placé ma première étoile. Je dézoome. Je vais aller ici. Là ici, il semblerait qu'elle soit plus petite. Donc je vais aller non, retailler ma brosse. Je vais prendre taille 25. Voilà. Je dézoome. Je rezoome. Là je vais prendre la taille 28 par exemple, je dézoome, je rezoome, la taille 25, voilà on a déjà placé 3 étoiles, 4 étoiles, donc le but du jeu c'est de faire tout le dessin, donc vous comprendrez que ça va prendre du temps. Alors, je vais vous laisser, je vais euh, faire mes petites étoiles, hein, les unes après les autres. Et on se retrouve à la fin, quand on aura terminé l'étoilement. Voilà, à tout de suite Voilà, donc on a terminé l'étoilement. On a passé toutes les étoiles. Ah, on est... Non, c'est bon. Je pensais en avoir oublié. Là, ici, ça, ce sont des défauts. Alors, quand vous n'êtes pas sûr, vous regardez sur l'original, c'est-à-dire votre format papier, et vous regardez ce qui se passe. Et là, en fait, je pensais que c'était des étoiles. Donc, j'avais commencé à les... Aller faire, hein, euh, j'avais pris, euh, je crois, une forme, une brosse de 5 J'avais commencé à faire mes trois petites étoiles. Puis je me suis, je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que je me souviens pas de ça. Hein, D'où l'intérêt de faire son dessin, ça euh, retouche de dessin le plus rapidement possible pour avoir en mémoire ce qu'on a fait. Et je suis allé vérifier donc sur le format papier et en fait il n'y a rien, c'est juste. Euh, un, une ombre hein, qui avait euh, sur le papier une ombre due à une pliure ou je sais pas quoi donc quand on a fait trois étoiles et puis qu'on voilà, on veut les effacer on fait annuler pinceau ou ctrl z Voilà. et voilà qui est fait alors maintenant ce qu'on va faire c'est on va s'attacher à faire le fond alors, on a terminé le champ étoile. On va aller le faire le fond, c'est-à-dire l'espace. Pour ça, je vais choisir un outil qui s'appelle le pot de peinture. Donc, outil de remplissage qui remplit la région sélectionnée avec une couleur ou un motif donné. Je clique dessus. Et puis, je vais le remplir avec du gris gris noir. Donc, je vais me placer ici sur mon blanc. Hein, et puis, je vais choisir... un Grâce à cet outil, hein, vous pouvez voir, hein, hop, on change. Je vais me placer à peu près. Je vais pas mettre tout en bas. En bas, c'est du noir, donc je vais me mettre un peu en haut. Voilà. Ici, ça me paraît bien. Je valide. Je suis bien sur mon fond espace. Je clique. Et voilà. On a notre euh, dessin qui commence déjà à avoir un peu plus de euh, gueule. Hein. Maintenant, on va faire l'oculaire, hein, le champ de l'oculaire. Donc, il s'agit de faire un rond. Un rond. Et puis, on va mettre tout ce qui est en dehors de ce rond, on va le mettre en noir. Donc, en noir soutenu. Un vrai noir. Donc, pour ça, je vais utiliser... Donc, je me mets bien sur le fond oculaire. Et je vais aller chercher l'outil ellipse pour sélectionner une région ellipse. Alors, ellipse, ça fait aussi des ronds. Hein. Je me clique dessus. Je fais un... Une, une ellipse peu importe je vais dézoomer pour bien voir mon dessin et puis je vais tirer grâce aux poignées qui se trouvent, les poignées sur les côtés hein. voilà vous avez d'autres poignées qui se trouvent ici au centre Ça vous permet juste de, de, de faire ça Donc voilà c'est un, un, un joli euh, oculaire alors je vais faire en sorte que ici cette distance qui se trouve ici soit à peu près la même ici voilà et hop, je reviens là voilà un joli rond je re bon, ça fait un joli rond alors voilà j'ai ma sélection en forme de cercle et ma sélection c'est ce qui est à, à l'intérieur moi ce que je veux c'est à l'extérieur je veux pouvoir mettre à l'extérieur du noir donc je vais intervertir je vais faire ma sélection en inverse c'est-à-dire que je vais prendre que ce qui est à l'extérieur du cercle. Je vais aller dans « Sélection » ici, et je vais cliquer sur « Inverser ». Voilà, j'ai toujours mon cercle, mais ce qui est sélectionné, ce n'est pas l'intérieur, c'est l'extérieur du cercle. Et là, je vais pouvoir, grâce, toujours sur « Oculaire », grâce à mon pot de peinture, hein, Et chercher le noir, mais alors le noir tout en bas. Voilà, je me mets là tout en bas, hop j'ai ouais, cliqué ici et je vais aller chercher mon noir. Je valide. Et je vais cliquer donc dans cette zone. Et voilà. Vous voyez la différence voilà, On a un joli dessin avec un oculaire et un fond légèrement noir et le poudroiement étoilé de notre AMA M35 voilà qui est fait donc vous pouvez aussi ensuite rajouter du texte si vous le souhaitez pour cela il vous faudra utiliser l'outil texte et je vous conseille de ne pas le faire sur le champ oculaire mais de rajouter euh, un calque donc on se met sur oculaire et le calque qu'on va ajouter va se mettre au dessus voilà. Hop, on rajoute un calque un calque euh, texte Voilà, bon, on va le laisser comme ça texte et puis on va pouvoir euh, voilà, on se met sur l'outil d'écriture, on choisit ici sa police, on choisit la taille, hein, par exemple je prends du 100%, voilà, je me mets ici, je choisis la couleur de mon texte en blanc, je valide, et je vais donc écrire M35. Voilà, c'est un peu petit, donc je vais ouais. sélectionner mon texte et je vais augmenter, pardon, je vais augmenter la taille. Euh, je vais le mettre à 100, 150, voilà. c'est bien 150 M35, Hop, on recommence, M35. Bon, c'est à peu près la même taille. Je vais écrire encore autre chose. Hein. Par exemple, ici en bas, il y a un champ complet de texte que je peux utiliser. Donc là, je vais pas mettre en 150. Je vais plutôt mettre en couple. Je suis descendu beaucoup trop bas. Je vais mettre en 60. Euh, 60, c'est bien. 60. Voilà. On est en blanc. Ouais, on est en blanc. Voilà. Donc euh, date. On était donc c'était hier c'était le 27 03 27 mars 2020 voilà donc heure début heure du début du dessin 21h30 ensuite euh, voilà mes amis euh, ben on a terminé le dessin est fini on va le sauvegarder on va aller donc dans fichier alors pour sauvegarder une image dans The Gimp, ne surtout pas utiliser enregistrer sous. Euh, on va l'importer, c'est mieux. Euh, enfin l'exporter, pardon. On va exporter sous. Et euh, je vais donc euh, changer le nom. Donc on se met là-haut. Tic tic tic tic tic. M35. Euh, et j'exporte. Euh, on me demande la qualité tout ça bon je change rien hop, pour donner les modifications euh, hop je vais ouvrir mon navigateur je vais aller dans image euh, dans black black silver voilà. black silver et puis je vais aller chercher m35 voilà ça c'est le dessin que nous avons fait et je vais l'utiliser je vais l'ouvrir dans photo Voilà les amis, le joli dessin que nous avons fait, le M35, voilà. Maintenant il n'y a plus qu'un, allez c'est parti, c'est à vous.